Que gagne en match aujourd'hui. à Benjamin. Le fausset vient déjà. get un peu s'il vient déjà. Ah, au bagatou aussi. Donc voilà, qui arrive. Donc, il faut continuer à jouer. Je courage. Bonjour les amis, j'espère que vous portez bien. Ah, tout je ne vais pas rester sur vous. Je pense que la moitié aggravée. Ah. La faim! Oui. Oh, Benjamin, tu vas prendre la feuille, là tu veux écrire sur le tableau. Oui. Bien, merci Benjamin. Euh, tu peux me dire ce que signifie prospecteur Un prospecteur, c'est toi. Moi, monsieur, tu mais... Un prospecteur, c'est celui-là qui partage des prospectus pour une entreprise. Très bien, Benjamin. Mais il est quand même bien vrai que c'est un mot mais tu as donné une bonne réponse. Plus deux. Yes. Maintenant, tu peux me dire ce que c'est qu'un inspecteur. C'est quoi un inspecteur? Obaka, réponds. Okay. Un inspecteur, c'est prospecteur, inspecteur. Voilà. Un inspecteur, cela qui partage des inspectus. Oui. Oui. C'est quel femme bête idiot qu'on a ça. Il oui. craint tes parents. Non, monsieur, non, non, non, c'est injuste. Quand Benjamin a dit que un prospecteur, cela qui partage des prospectus, vous avez dit oui. Maintenant, quand on dit que un inspecteur, te et te, es, cela qui partage des inspectus, vous dites que c'est fou, mais que tu es des de tout et tout, et c'est normal. Tu sais quoi? Je vais couper pour moins 5. On quitte là. Ah, ah ah ah ah non non non. Il arrête l'école.